Le Launchpad X me permet de prendre facilement le contrôle de mes sessions Ableton Live, d'employer des notes ou même des gammes si je veux. Mais une fonction très intéressante du Launchpad X est l'utilisation des pages custom. En fait, je dispose de quatre au choix. Ce qui est super, c'est que ça fonctionne de pair avec le logiciel Components. Je peux donc ainsi customiser complètement en glisser-déposer mon Launchpad et ainsi régler aussi les canaux MIDI auxquels ils sont affectés. Quand je suis prêt, je clique sur « Send to Launchpad », je choisis dans quel mode je le veux et de suite, le Launchpad X reçoit les infos.